Et salut à toutes et à tous, j'espère je que vous allez tous magnifiques. Mais bonjour, je vous personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, amis. On se retrouve pour une vidéo sur le Skyblock de Pixel. Mais juste avant cette vidéo-là, je veux faire une petite publicitation, publicité à Neodium, qui est un serveur farm run qui est similaire au Skyblock. Vous avez une île où vous débloquez. Euh... Ben, à la fois, comme vous voyez, une île comme ça, et vous avez des farms. Donc, vous pouvez faire des farms à melon, vous pouvez faire des farms à pumpkins, et avec ces farms-là, les amis, vous récoltez de la monnaie. Et ensuite, avec cette monnaie, vous pouvez ensuite débloquer des grades, des permissions, des kits et tout le tralali, tralalou. Mais il n'y a pas que ça parce que qu'est-ce qui est intéressant c'est qu'il y a des kites donc je vais essayer de retourner au spawn je me souviens plus c'est comment on fait mais il y a des kites en gros il y a des kites principales et il y a des kites secondaires et avec les kites secondaires vous avez accès à des items indispensables qui sont en légendaire donc des items qui n'existent pas du tout dans Minecraft de base mais qui est quand même disponible sur le serveur parce que c'est en 1.8 jusqu'en 1.12 j'ai oublié de le préciser juste avant quand même mais je le précise maintenant donc c'est pas un launcher ou quoi c'est vraiment sur IP il y a plein de nouveaux items vous allez pouvoir les découvrir sur le serveur en tous les serveurs a 73 pages de wiki donc dire que c'est quand même un gros gros, gros serveur euh, bien développé en soi, ben, bien développé, bien expliqué si vous, jamais vous, si vous voulez savoir en information plus simple, que, plus euh, approfondie qu'une petite vidéo présentation comme ça en début de vidéo, mais en gros, gros si vous avez envie de tester le serveur, vous y allez retrouver plusieurs trucs plutôt intéressants. Comme j'ai dit, il y a des quêtes, il y a des événements, il y a des métiers. Il y a aussi une sorte de monnaie. Euh, donc c'est la crème de magma qui sont une forme une forme de monnaie sur serveur. et en gros ils sont indispensables pour crafter les différents items et vous pouvez les obtenir comme j'ai dit en, en, en complétant des quêtes, des événements et euh, des rank-up. Et aussi quand vous faites un certain nombre de rank-up, vous gagnez des blocs ensorcelés ou vous, du moins vous avez la, la chance d'obtenir des blocs ensorcelés. Et ces blocs en sorceler, là les amis devinez quoi, ça débloque une nouvelle dimension Ou ce qui contient plus de 40 items légendaires Et bien sûr vous pouvez en savoir plus sur le site du serveur Je vais mettre toutes les infos dans la description Le serveur ouvre le 25 octobre à 16h Il y a euh, toutes les informations que vous avez besoin de savoir en description Le serveur est disponible de la version 1.8 à 1.12.2 si je ne me trompe pas Et puis moi je vous dis à bientôt On se retrouve ce euh, 25 octobre pour peut-être un petit live, on verra mais le serveur est vraiment intéressant les amis si vous avez une chance de lui si vous avez le temps de lui donner une petite chance, je vous invite à vous connecter le 25 à 16h et puis venir tester tout ça avec moi sur ce, je vous laisse sur la vidéo à bientôt Où sommes-nous rendus les amis après un an et trois mois d'activité sur le Skyblock des Pixels. Donc aujourd'hui les amis, on va faire une petite vidéo sur le Skyblock des Pixels qu'on va récapituler, récapituler un peu tout ce qui nous arrive. Qu est -ce qu est, où est-ce qu'on est rendu un peu dans l'aventure du Skyblock Et qu'est-ce que le futur nous préserve Est-ce qu'il y aura des nouvelles îles sur le Skyblock Est-ce qu'il y aura euh, des nouveaux fleurs de donjons On va parler un peu de toutes les rumeurs qui courent en ce moment sur le Skyblock. Commençons déjà par la première euh, truc que je voulais faire dans cette vidéo. Je voulais récapituler... récapituler où on en était, donc dernièrement j'ai fait un live où j'ai atteint le niveau 50 de combat, donc on a enfin obtenu notre, 50, notre niveau 50 de combat, on a plein d'autres skills ce qu'on pourrait monter de niveau 50, mais je vais pas vous mentir, c'est pas une de mes priorités, mon but sur ce c'est vraiment d'avoir du fun et du plaisir, et dernièrement avec les donjons j'en ai eu quand même pas mal, comme vous pouvez voir j'ai fait environ 100 runs de chaque euh, donjon, et plus, et franchement, j'ai vraiment adoré mon expérience jusqu'à maintenant avec les donjons. <rire> je vous ai tous transmis le coronavirus. Comme je disais avant que je meure euh, stupidement de devant mon PC, je disais en soi euh, que j'ai vraiment adoré les, don les donjons, et je sais qu'il y a le floor 7 qui va sortir bientôt. Quand je dis bientôt, ça devrait être dans une semaine. Normalement, les mises à jour sont le mercredi, jeudi. Euh, parfois... Parfois, parfois, ça sort tort le vendredi dans la nuit pour, les Français, pour vous les Français. Mais normalement, ce jeudi devrait avoir le floor 7. Pourquoi Parce que je crois que les admins ne vont pas sortir le floor 7 Lorsque le maire de donjon est actif Et pourquoi vous allez me dire C'est très simple parce que ça serait beaucoup trop simple D'obtenir le euh, score S+, donc beaucoup plus simple D'obtenir le coffre en bedrock et les nouveaux items Parce que qu'on va pas se mentir en ce moment les amis Les 6, vous pouvez mourir 7 fois Et vous avez quand même un S+, et vous avez encore le, quand même le coffre en bedrock Donc ça vaut pas du tout la peine que pour les admins de sortir dès maintenant Parce que tout le monde aurait plein d'items cheatés Et facilement aussi donc, c'est pour ça que je crois que le, le, le, le Floor 7 va sortir après. Euh, quand le maire sera plus élu. Donc, dans ben, après demain, comme j'ai dit, mercredi ou jeudi. Ensuite, parlons de euh, l'avenir du Skyblock. Parce que comme vous savez, moi, personnellement, les amis, j'ai fait tous mes slayers. Je suis neuf partout dans mes slayers. Vous avais vu, j'ai monté quand même quelques collections. J'ai quand même pas mal de monnaie. Près de 500 millions, je crois. Voilà. Donc... On est rendu où Qu'est-ce qu'on fait Je ne sais plus trop quoi faire sur mon profil principal, je vais vous avouer, les amis. Sur ce profil-ci, je ne fais que des donjons et me détendre, récupérer mes, euh, mes minions et tout. Des fois, je vais pêcher, c'est de développer mon, euh, mon pet, comme ici, mon Yeti. En plus, dans la pêche, je suis bientôt au niveau 33, je crois. Ouais, voilà, ouais, 33%. Donc oui je fais ça mais c'est tous des trucs qui n'ont pas de progrès ou pas de nouveautés rien d'intéressant à faire des vidéos dessus. J'ai fait une vidéo ce que je vous ai montré les loot que j'avais obtenus sur 50 floor euh, run de floor 6 et honnêtement je pense pas que vous avez trop kiffé. C'est la vidéo que j'ai passé le plus de temps dans les 3, 6 derniers mois à faire mais vous n'avez pas eu trop l'air d'apprécier. Donc, j'en ai pas fait une deuxième pour euh, les 50 autres runs que j'ai fait. De toute façon, on va pas se mentir, les gars. J'ai eu rien du tout. <rire> j'ai littéralement le meilleur truc que j'ai eu, je crois, c'était Necromancer Sword Et euh, un casque aussi. Euh, bah attends, on va voir. AH Stats Icons. Je l'ai mis en vente normalement. Euh... Ah, mais je pense pas. On peut voir ce que moi j'ai vendu. On peut juste voir ce que moi j'ai acheté. Je suis pas sûr. Pass Auction. On peut voir donc. Attendez. Euh, back, donc on peut voir, Necromancer Helmet, j'en ai eu un, j'ai vendu énormément de trucs aussi, donc mon Griffin à 67 millions, mon... j'ai vendu énormément de trucs dernièrement, j'ai vendu tous les trucs que j'utilisais pas, donc la Sword of Révélation j'utilisais pas, Mastiff j'utilisais pas, euh, Griffin comme j'ai dit j'utilisais pas, je vais lâcher Griffin mais là je l'ai vendu durant l'event donc je vais le racheter quand ça sera moins, qu'elle va valoir plus cher, la Summoning Ring, euh, vraiment, Unlocky niveau de mes auctions. Comme vous voyez voir, ça c'est le meilleur lot que j'ai eu à 2 500 000. Euh, des Neutromanser Boots 4 étoiles. Donc voilà, c'était le best, best, best que j'ai eu. À part ça, pas grand-chose comme vous pouvez voir. Euh, j'ai Drop Side Blade 500 000. La chance n'était pas avec moi comme on peut dire. Donc, je savais pas trop, j'avais pas trop envie de vous montrer une vidéo parce que, que des, je prenais que des coffres gratuits. Quoi. Ça n'aurait pas été intéressant. Mais... C'est pas grave parce que j'ai une super de bonne vidéo qui va arriver sur le deuxième profil. Donc, sur le deuxième profil, il y a un truc qui est intéressant. C'est que je joue pas souvent. Euh, je vais pas souvent dessus. Donc, les minions se remplissent assez rapidement. Et à chaque fois, je vais vendre tout ce qu'il y a dans les minions. Donc, ça nous fait un paquet d'argent. On a 13 millions pour la prochaine vidéo qu'on va faire. Je vais investir, par exemple. Je vais acheter, par exemple... Euh... Si on va dire, par exemple, je vais acheter... Un, un euh, récombulateur à 5 millions. Je vais ensuite acheter, par exemple, des sommets à 600 000. Et on va essayer de voir pour les vendre un peu plus cher dans plus longtemps. Ou, par exemple, des items à l'HDV, faire de l'achat-revente. Donc, je voudrais vous montrer une vidéo ce que moi je fais de l'achat-revente sur mon deuxième profil. Ça va sortir, normalement, euh, ce week-end. Donc, euh, si j'arrive à tout bien record Parce qu'en fait, il faut que je fasse des paris sur des items et que le prix monte Donc euh, pour être rentable. Donc, en espérant que ce week-end, il y a des bons prix. Ensuite... Autre Dernier petit truc que euh, je voulais savoir. Qu'est-ce que vous voulez savoir euh, genre -ce que vous voulez savoir sur le deuxième profil qu Qu'est-ce qui vous intéresse à apprendre sur ce Parce que cette série, elle est, est faite en, en soi pour vous aider à apprendre euh, comment bien débuter et tout. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre à, à savoir Parce qu'on a quand même fait déjà pas mal de talismans. Comme vous pouvez voir, on a quand même pas mal de talismans. Il nous en manque encore quelques-uns. Mais on en a quand même 31 sur 52, ce qui est déjà pas mal du tout. Ensuite... Euh, dernier truc, il y a aussi une nouvelle île qui va sortir sur Skyblock. On m'a dit, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce qu'il veut lui C'est quoi C'est genre un gars qui va spam Ouais, voilà. Ah, ça, c'est un problème en ce moment. En gros, il euh, y a une nouvelle île qui va sortir. Donc, si on regarde dans le, le patch note du dernier update, ils ont dit qu'il y avait une île qui est en train de se préparer qui va sortir. Donc, euh, ce que j'ai une petite idée. Euh, de comment investir ma thune, les gars Vous allez voir, vous allez voir, vous allez dire Oh, écoute, c'est vraiment génie Et eh ouais, je suis un génie Parce que euh, j'ai une façon d'investir de la thune Donc, je pense Qu'on va s'acheter des items euh, Des items cheatés Donc, euh, je On va juste dire que ça on va Je vais vous faire un petit spoil, vite fait Ending soon euh, Disons que les prix ont pas mal descendu dernièrement hein. Oh là là, les prix des items, les gars Aïe, aïe, aïe, ça vaut plus rien, les items donc on verra, mais euh, j'ai une petite idée. Donc voilà, restez à l'affût euh, pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Une sur l'investissement qui peut être vraiment intéressante. Et aussi, euh, pour quand la nouvelle île va sortir, on va spammer de ouf les, les trucs, vous allez voir. Ça va être plutôt le fun. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser vos, euh, vos idées dans les commentaires et tout ça. Et discuter avec moi. Et dites-moi où vous êtes rendu vous, combien de temps ça fait que vous jouez, qu qu'est-ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes rendu à peu près dans votre progression. Je serais intéressé de savoir où est-ce que à peu près tout le monde est rendu pour pouvoir essayer de voir quel type de vidéo je peux proposer. Peut-être qu'on peut retourner, laisser un peu tomber ce profil là et retourner sur le profil riche et juste vous montrer comment on fait des donjons et tout, quoi tu vois. Donc vraiment laissez-moi votre avis dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore merci à Neodium d'avoir sponsorisé cette vidéo là si vous voulez aller jeter un coup d'œil le lien sont dans la description et je vous dis à bientôt c'était un ciao ciao